Voilà, bienvenue à bord. On est à bord de quoi On est à bord d'une Renault Capture E-Tech, e-tech. De quelle année Elle est... non, non. 2020. Ah, 2020 C'est une, euh, une Renault hybride rechargeable. Ouais. Elle a une batterie qui permet de faire, en théorie, 50 km à l'électrique. Ouais. Euh, C'est un, un, un système hybride très très particulier. Je ne sais pas si tu connais, tu connais la différence entre un hybride parallèle et un hybride série. Tu as entendu ça Non. Ah, eh bien, hybride série, c ça a été inventé pour les locomotives. Dans les locomotives euh, diesel électriques, il y a un moteur diesel qui produit du courant électrique et ce courant électrique alimente un moteur ouais. donc ça c'est série parce que le moteur diesel dans l'occurrence alimente en série le moteur électrique qui fait tourner les roues ça c'est hybride série et donc la, la, la, ça a été inventé pour, pour euh, résoudre le problème de boîtes de vitesse qui aurait été terrible, d'embrayage qui aurait été terrible sur, sur la locomotive, parce qu'un moteur à diesel a besoin d'une boîte de vitesse pour faire tourner les, les roues, pour changer de vitesse. Et sur la locomotive, ils ont dit on va, on va, on va simplifier le système et on va, se, on va passer par l'électricité. Par contre, un moteur hybride, une voiture hybride parallèle, c'est un système dans lequel le moteur à essence ou le moteur diesel et le moteur électrique peuvent tous les deux en parallèle faire tourner les roues. Ouais. Donc, dans, dans ce système-là, tu as la somme des deux puissances qui, qui s'additionnent. Et tout, ce, qui est, tout, tout ce, ce que cette voiture a particulier, c'est qu'elle est à la fois hybride, parallèle et série. Elle peut faire les deux. Et ça, c'est dû à un ingénieur de chez Renault qui a imaginé une boîte de vitesse tout à fait spéciale qui permet de faire ça. Ouais. Et cette boîte de vitesse, pour convaincre ses collègues que ça pouvait marcher, il l'a construite en Lego. Alors si tu, cherches, euh, si tu cherches à en savoir plus, je, je, peux, je peux envoyer les, les coordonnées, je dois pouvoir trouver le, un, une vidéo sur YouTube qui, explique, qui montre cette boîte de vitesse en Lego. Et donc ça C'est une particularité de Renault, je ne sais pas si d'autres voitures ont ça, je ne pense pas. Je pense que d'autres voitures ont d'autres systèmes plus compliqués. Ici, tout ça, tout ça est, extrêmement, est fait extrêmement intelligemment. Et par exemple, on a l'équivalent de 4, une boîte de vitesse qui fait 4 vitesses pour le moteur à essence. Ouais. C'est un moteur qui fait 90 chevaux. Ce moteur hein, est équipé d'un démarreur qui fait, je crois, 30 chevaux, mais qui peut aussi produire du courant. Et ce courant peut aller dans un autre moteur électrique qui fait 60 chevaux ouais. et, qui, et qui fait tourner les roues et qui, lui, a deux vitesses. de moteur, à deux vitesses. Donc l'ensemble de ce système permet de, de, soit de faire tourner, tu vas voir ici. Tu as une représentation, des, tu as un triangle qui, qui ouais. représente le moteur à essence, ouais. le moteur électrique et les roues. Et alors, tu as des flèches qui s'allument. Par exemple, le moteur essence peut donner de l'énergie avec une flèche vers le moteur électrique ouais. qui donne de l'énergie aux roues. Ça, c'est le mode série. Ou sinon, tu peux avoir le moteur électrique et le moteur à essence qui donnent tous les deux des flèches vers les roues. Ouais. Et ça, c'est le mode parallèle. Je te dirai au fur et à mesure ce que je vois ici. Ouais. Comme ça, tu pourras te faire une idée de ce qui se passe, on va faire, on va faire un peu. On va aller sur ici. Si. Oui. Tu sais pourquoi Parce qu'on est en hybride, on est en moteur électrique. Effectivement. Donc on recule. Il y a pas de, dans une boîte de vitesse normale, il y a une vitesse spéciale qui est pour faire tourner les roues à l'envers. Ici, c'est le moteur électrique qui tourne à l'envers, donc il n'y a pas besoin de ça, c'est déjà une simplification. Et quand on va démarrer, maintenant tu vas voir, d'abord j'ai enfoncé, enfoncé la pédale de, de frein, je suis en légère côte, je n'ai pas besoin de, de, de, de m'embêter, je vais appuyer sur l'accélérateur et ça va démarrer en douceur. Et ça démarre aussi toujours à électrique, même si, même si tu as demandé de, de rouler avec l'essence, il va démarrer à électrique parce qu'il n'y a pas d'embrayage non plus c'est l'électricité qui fait tout on est parti ici et pour l'instant mon, mon indicateur indique uniquement l'électricité donc c'est le moteur électrique qui alimente les roues si j'accélère un peu ce que je vais choisir si je vais en ville parce que là j'ai tout à fait intérêt à rouler en moto électrique c'est là c'est le plus rentable c'est plus rentable que l'essence et quand je freine toute l'énergie est de toute façon récupérée or en ville on, freine, on accélère on freine beaucoup ouais. l'allume, c'est le mode, ça s'appelle MySense. C'est un mode calculé pour être raisonnable partout. Et je peux lui dire off ici. Off, ça veut dire que je veux pas utiliser l'électricité. Je veux la garder. Par exemple, si je vais à Bruxelles, je vais faire l'autoroute. Ça ne sert à rien de faire l'autoroute sur la, sur la recharge sur la ah, électrique. C'est beaucoup, beaucoup plus, parce que je vais... Je préfère utiliser mon électricité en ville, donc c'est le plus rentable. Donc là, je vais lui dire, sauve-moi ma réserve d'électricité. Et alors, qu'est-ce qui se passe ici sur mon, sur mon petit tableau de bord, je vois que le moteur essence est allumé. Donc c'est le triangle, il donne de l'énergie électrique au moteur électrique, qui donne de l'énergie au bout. Ça, c'est le mode hybride série. Et les gaz pour, pour te montrer le mode parallèle. Voilà. Ici, il a tout mis ensemble, tu vois Oui. L'électricité et l'essence. Et donc, ça, ça donne jusqu'à, je crois, je crois euh, 150 chevaux. Temporairement, bien sûr, il faut l'électricité dans, dans, dans le circuit, donc ça, tu ne sais pas le faire tout le temps. Ça, le, c est, c est le ça, ça, ça correspond au mode sport aussi. Si tu te mets en mode sport, il va essayer d'avoir toujours le, le meilleur rendement de puissance, par rapport au mode où on est maintenant. Il tout droit. C'est un peu dur, tu sens ça peut-être un peu. Ouais. Euh, on sent bien on sent bien tous les petits, les petits chaos qu'il y a dans la route. Mm -hmm. euh, je pense que ça doit tenir à la route, mais cette, cette donc par exemple, elle pèse 200 kg de plus que la voiture à essence. Ouais. Donc c'est pour ça qu'ils ont rendu la suspension plus dure, je crois. Donc forcément, elle va moins bien tenir la route parce qu'elle est plus lourde. Elle va moins bien tenir la route que la voiture à essence. Elle est confortable. Oui. Oui, a de... cette voiture a un défaut. C'est quoi C'est que le coffre est très petit. Parce qu'il y a cette fameuse batterie qui prend de la place. Et donc ils ont, ils ont rehaussé le plancher du coffre et finalement tu ne mets pas, pas grand-chose dedans. Et comme grande qualité. Comme grande qualité. C'est très agréable à conduire. C'est... C'est sobre, hein? C'est sobre, tu vas voir ici. Ça, ce sont des chiffres qui t'indiquent, ici en haut, la consommation électrique et ici en bas, la consommation à essence. Voilà, euh, pardon, l'inverse. Au-dessus, c'est la consommation à essence. Donc tu vois, pour l'instant, on est en moyenne, la ligne ici, c'est la moyenne, on est en moyenne à 2,5 litres 100 km. Et en dessous, on a la consommation électrique et ça, c'est des kilowattheures au 100 km. Ouais. En moyenne, 9,6 kilowattheures, je ne sais pas te dire. J'avais fait des calculs de ce que ça représentait en équivalent. Donc j'avais fait le même trajet avec l'essence uniquement et le même trajet avec l'électricité uniquement pour comparer. Mais j'ai un peu oublié les chiffres, de l'ordre, je crois que 6 litres au 100 km c'est à peu près équivalent à 10 kWh, ou kWh. Alors ce que tu vois en vert, c'est la consommation d'électricité et ce que tu vois en bleu, c'est la recharge d'électricité. si je, tire, je ralentis, tu vois que la Hop. barre descend, donc il récupère. Elle il si j'accélère maintenant, je consomme l'électricité. juste, je, je pousse le bouton EV je vais juste l'électricité c'est fini, je ne consomme plus d'essence ouais. ah oui, je me lave plus ça, ça représente ce qui se passe c'est la batterie qui injecte du courant dans le moteur, toi les petites flèches. Ouais, en gauche ou à droite, Martin. N'importe. Euh. Allez, on va aller vers les Et, euh, non. Si ce n'est que le bruit des roues, euh... oui, c'est même. Tu sais, euh, à certains moments, il va allumer le moteur à essence, c'est pas, c'est pas moi qui contrôle ça, c'est le système. Par exemple, comme il doit démarrer l'électricité, ou euh, la, la marcherie, c'est toujours l'électricité, même si tu as dit le L'électricité de rouler à l'essence, ouais, il va faire tourner le moteur essence beaucoup plus vite que ce que tu crois de parce qu'il veut recharger les batteries. Il s'est dit Ah, j'ai consommé l'électricité ici, il faut toujours garder une réserve par sécurité. Il va allumer Et tout d'un coup. Donc tu roules et tout d'un coup tu entends le, le moteur essence qui fait Oh, qu'est-ce qui se passe ici <rire> C'est pas moi, c'est pas moi, <rire> c'est quoi ce bruit au début, c'est surprenant, On s'habitue. Hein. Et j'imagine qu'elle a régulateur de vitesse ouais, là, je suis, j'ai allumé le régulateur de vitesse, je suis à 48 à l'heure. Euh, elle a aussi, regarde, elle a aussi un système de, de maintien, de, maintien de, de voie. De lignes. Euh, bon, ici. for Intéressant. Oui, et donc euh, en fait euh, le trajet est calculé pour épargner ton électricité et pour euh, t'en injecter euh, au moment propice. Par exemple, jour, quand je suis allé chez ma maman, c'est 120 km. Quand je suis arrivé euh, à destination, j'avais juste un kilomètre encore, Tu vois, Mais tu s'il connaît, tu me dis, moi je vais aller. Je vais aller euh... ici il va calculer le trajet, alors il saurait qu'est-ce qu'il y a comme autoroute, qu'est-ce qu'il y a comme route normale, qu'est-ce qu'il y a comme route en ville, il connaît, il connaît euh, beaucoup de choses. Et donc il va calculer automatiquement pour toi, quel mode utiliser, électrique, essence, les deux, pour, pour te faire faire un maximum d'économie. Ouais. au début on savait pas ça. On, Quand même pratique, sièges sont enveloppants, oui, bien, on a, on a bien maintenu, hein. oui, parce que pour moi c'est important. Mais tu sais, <rire> ces, ces histoires de sièges, c'est vraiment terrible. Au, au début, au début, les voitures, tu as l'appelade de fringues. Quand tu freines, ta voiture, ta voiture ralentit, mais toi, tu, tu as tendance à, à continuer d'aller à vers l'avant. Et le résultat, c'est que si tu n'es pas bien assis dans ton, dans ton siège, quand tu freines, tu vas glisser vers l'avant et tu vas appuyer encore plus fort sur le frein. Jusqu'au moment où tu vas bloquer tes roues, alors si tes roues sont bloquées, tu, tu ne tournes plus. Tu, de freiner mais si tu es en dole de la tu freiner contre contre dans le fossé hein. donc au début les voitures ils ne savaient pas régler ce problème et, et c'est pour ça que la plupart des voitures n'avaient pas de frein avant il n'y avait, avait que des freins arrière et il a fallu un, un temps fou avant qu'on comprenne quoi dit à droite oui il a fallu un, un, un temps fou avant qu'on comprenne euh, comment arranger ce problème on, on a amélioré les freins mais surtout maintenant on est assis, on est assis, on est bien, on est bien assis, et donc on ne vise pas vers l'avant. Et on a une ceinture sécurité qui va bloquer. Enfin, il y a un tas de progrès qui ont été faits à ce niveau-là, mais il a fallu beaucoup de temps avant d'y arriver. Ouais. De cette voiture. Ouais. Tiens bien son look. Ah ouais euh. c'est le look agressif apparemment. Les voitures sont comme ça maintenant. Fini les portes. Et si quel mode mieux a utilisé moi je, moi je laisse faire. Je, je, je le mets là. Hop. Et je laisse faire. 36 km d'autonomie. On avait 38. D'autonomie électrique. On avait 38 hein, tout à l'heure. Et là c'est souvent fait. Oui. d'approche mais celle ci n'est pas équipée du système que du système je crois qu'ils appellent start and go où il va, il va automatiquement garder la distance il y a simplement un, quand tu t'approches trop il va freiner s'il voit que tu vas rentrer en collision et il va freiner pour toi il va freiner au maximum mais en option sur ces voitures tu peux avoir le système tu es dans une, un embouteillage elle va toute seule démarrer si la voiture devant démarre. Ça vous n'avez pas. Ça n'en a pas. L'énergie... Euh, euh, a consommé un peu d'essence, tu vois, quand j'ai accéléré. Euh, en même, même malgré le fait que je suis en électrique, a consommé un peu d'essence. En oui. c'est bien, tu vois. Oui. C'est vraiment euh, bien réparti. C'est répartir, répartir en, en France avec. Il euh, a bien planifié son voyage. Non? Oui, oui. Par rapport euh, aux stations de recharge. Oui, le gros problème des voitures euh, toutes électriques, c'est que si tu, si tu fais des trajets en même temps que, que beaucoup de monde, comme euh, au début des vacances, bah, tout, le monde va, tout le monde va se battre pour, euh, pour euh, les stations de recherche qui existent. Alors que tu mettras tout. Tu, tu dois prévoir, c'est pour moi, d'arrêter longuement sur ton trajet. Par exemple, euh, et aller manger longuement au restaurant pendant que, que tu attends qu'il y ait une place pour recharger ta voiture, ça c'est le problème. Pour vous, vous avez encore le moteur essence. Et... Ouais, ouais. Ça euh, vous pote. pose moins de problèmes, quoi. que quand qu fait le plein que tu avais fait le plein il y avait la voiture avait fait 1200 km au total non ouais, c'est vrai c'est une ça. moyenne de 1100 km à un réservoir de 40 litres franchement. Oui, je suis souvent dans les embouteillages là, sur le ring, en ville, mais là franchement, c'est reposant. Regarde, si je, si je lâche, allez jusqu'à presque s'arrêter, tu vois. J'ai pas dû freiner du tout. Même quand tu es dans un quoi tu as juste la base de l'accélérateur, tu laisses le pied dessus, quand ça avance, tu avances, quand ça n'avance plus, tu lèves le pied. Tu n'as plus de manœuvre, de, de, de, de, de choses à agiter, un, un changement de vitesse, un embrayage, le frein, tout ça. C'est... C'est assez... C'est assez bien fait. T'as même plus le frein à main. Non, ça c'est électrique aussi. Mais on s'en sert jamais parce qu'il freine pour toi. Oui, quand tu es dans, en, en pente là, que euh, tu dois redémarrer en pote, plutôt. tu freines. Euh, tu, tu dois pas freiner, tu, tu lâches. Euh, caché à tous ces systèmes automatiques c'est que le prix de ton assurance diminue quand tu as ça parce qu'ils estiment que c'est favorable à la sécurité donc que tu feras moins d'accidents donc ils te font une réduction te couplé, ça fait combien je sais pas. De chevaux 150 je crois. Ouais 150. Mais bon non, non, 60. Euh, il ne faut, il faut, il faut pas confondre un cheval avec un cheval. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un moteur à essence, a ses chevaux, à un, sa puissance maximum en chevaux, quand elle euh, euh, tourne à 5, 5 ou 6 m tours minutes. Tu vois c'est pour ça qu'il faut une boîte de vitesse, à l'arrêt, ton moteur à il fait rien du tout. Et au ralenti, ben, il ne fait pas grand-chose. Donc il faut changer de vitesse comme sur un vélo, en fait, Donc, pour adapter la puissance. Par contre, un moteur électrique, il a, il a beaucoup de puissance, il a beaucoup de couples. On appelle ça le couple. Oui. Il a beaucoup de couple à très basse vitesse. Donc les deux n'ont pas la même fonction, si tu veux. Le, le, le moteur essence va pouvoir te servir quand tu dois rouler à haut régime d'ailleurs je crois qu'au dessus de 130 km à l'heure euh, le moteur électrique ne fait plus rien je crois que ou, je, je, je, sais pas, je crois que tu ne peux pas rouler plus vite que 130 au moteur électrique au, au delà c'est le moteur essence qui prend le relais parce qu'il il, il, il tourne à haut régime et là il est très efficace donc à bas, à, bas, à bas régime, ton moteur essence ne va pas apporter beaucoup de puissance. Et c'est là que le moteur électrique est tellement avantageux. La, la, la, la somme des deux, ça fait 160 chevaux ou 150 chevaux quand tu tournes à, quand ton moteur essence tourne à haut régime, mais tu as beaucoup plus de chevaux qu'une voiture équivalente de 160 chevaux, tu as beaucoup plus de puissance à bas régime. Tu as beaucoup plus de couple. Ouais. Le, couple, le couple joue beaucoup dans le, la facilité de conduite. Ouais. Tu ne dois pas changer de vitesse tout le temps, la boîte de vitesse ne doit pas changer tout le temps. Ouais. Tu as du point de vue physique, de la physique des choses, hein, du de point de vue des forces et tout ça. Tu as une relation entre le couple et la puissance. Le couple, multiplié par la vitesse de rotation, donne la puissance. Donc, il faut, mais évidemment, c'est dans d'autres unités mais si tu prends le couple hein, le, plus, le couple qui donnait en newton-mètre hein, euh, ça c'est l'unité de couple tu multiplies ça par la vitesse de rotation en tours par seconde en fois 2pi et tu obtiens tu obtiens la puissance en kilowatts Alors là tu l'as encore pas en, en watts C'est pour dire que donc le rapport entre l'un et l'autre est physique, tu vois. Ouais. Donc, euh, euh, euh, à, à, à basse vitesse, si tu as beaucoup de couple, ça ne fait pas encore beaucoup de puissance. Parce que la vitesse de rotation elle, est faible. Nous voilà arrivés. Merci beaucoup ça ça. Ah bah oui Voilà, comme ça on voit le coffre Et je fais le tour hein. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo N'hésitez pas à m'azouter sur les réseaux sociaux sous